Dans les épisodes précédents. Tu as invoqué un autre démon Et une black blood. Tes oreilles J'en ai tranché les pointes. Les deux derniers black Blood que j'ai vus ont tué des innocents auxquels je tenais. Les blackfists. Ils croient que pour libérer notre peuple, il faut éradiquer les humains. Ta je contrôle les esprits. Je suis honoré de me présenter devant les trois. Je te croyais mort L'armée du premier ordre n'est qu'à un jour de marche. Nous n'avons pas assez d'hommes pour les combattre. En tant que Black Blood, j'invoque des tueurs d'humains. Tu choisis bien, ton maman. Invoque d'autres démons, nous avons besoin attends, je m'attends. Pourquoi tu fais venir des Black Fist Ce sont aussi des Black Blood. Qu'essayez-vous de nous dire Que vous êtes nos prisonniers et qu'à partir de maintenant, cet avant-poste est à nous. Si vous voulez manger ce soir, vous feriez mieux d'accélérer le mouvement. Plus tôt vous aurez trouvé ce que nous cherchons et plus tôt vous pourrez manger et vous reposer. Au travail J'aimerais bien savoir ce qu'on cherche. Ramasse et reprend le travail. Attendez, il a les mains frigorifiées. Donnez-lui des gants. Il peut travailler jusqu'à ce qu'elle tombe. Samy je ne fais pas n'importe quoi, Non Les ordres étaient de les maintenir en vie et aptes au travail. Cet humain s'est rebellé. Il a attaqué un contre-maître, il mérite d'être châtié. C'est fait, semble-t-il. D'autres candidats aux réprimandes Tant mieux. Des Blackfists. Mort, les humains nous sont inutiles. Tu commandes tes Black Blood et moi je m'occupe des Blackfists. Tu es sous mes ordres, Yoban. Comme le souhaite Yabala. Leur reine devrait être morte depuis longtemps. Son existence est une menace à notre ordre. Seul son bien-être permet de maintenir l'ordre. Là, et son peuple se soulèvera contre le tien. Pourquoi devrais-je t'écouter Parce qu'elle comprend les humains mieux que n'importe lequel d'entre nous. Tous les Blackfist volent la mort de la reine. Je ne sais pas combien de temps je pourrais les retenir. Qu'est-ce qui vous a pris, Spears? Il n'a fait que ce qui s'imposait. Arrête, coopérez ou ils vous tueront. Je refuse de rester les bras croisés pendant qu'ils passent des innocents à tabac. Je peux me défendre tout seul. Rien ne vous forçait à intervenir. Ça fait 39 jours que Talon a fait venir les Black Blood. Déjà 39 jours. Quand va-t-on mettre notre plan en pratique? Spears et moi, nous pouvons libérer la reine. De sa chambre, oui, mais pas de l'avant-poste. On trouvera un moyen. En attendant, vous ne faites rien. Vous risqueriez de faire tuer la reine. On n'aurait jamais dû faire confiance à Talon. Ce n'est qu'une saleté de Black Blood. Si je me souviens bien, c'est Talon et toi qui avez proposé qu'elle invoque les Black Blood et leurs démons afin de combattre à nos côtés. Pourrait-on arrêter avec ça Laisse faire quelqu'un d'autre. Il faut que tu guérisses. Je peux pas rester les bras ballants. Je demeure votre supérieur, Garrett. Nous attendrons le moment opportun. Jason Baisse immédiatement ton épée. Mmh. On t'a ordonné de ne pas la toucher. Hors d'ici Merci. Ne croyez pas que je vous fasse une fleur. J'ai encore besoin de vous, vivante. Tu as envoyé Tu tuer la reine Non. Il a tenté de l'assassiner il y a une heure, et tu n'en savais rien Recadre un peu tes hommes, Yoban. Je veux que Kaison soit jeté au cachot Pour quelle raison Parce qu'il a fait un peu de sel Un peu de sel Yavala a été très clair. la reine doit rester en vie. Yavala n'est pas ici. Elle ne le sera peut-être jamais. Et ça grâce à ton ami qui aime tant les humains. Oui, tu détiens cette kinj, mais elle ne te servira pas à grand-chose contre tous les Black Fist et notre armée de sept loups Qu'est-ce que vous avez dans ton camp nous sommes tous les deux dans le même camp. Pour l'instant. Et il vaudrait mieux pour toi que Yavala ne tarde pas, parce que les Black Feast vont bientôt commencer à perdre patience. J'essaie de convaincre Talon. Tu perds ton temps, force-la Commence par torturer ses amis. Non Je n'emploierai pas ces méthodes. <rire> le faible que tu as pour cette fille, fait de toi un pleutre. Oh Nous passerons à mes méthodes, cousin. Gwen va bien Pour l'instant. Si tu n'avais pas fait venir les Blackfist, tu n'aurais pas ces problèmes. Je n'avais pas le choix. Je devais maintenir l'équilibre entre Black Fist et Black Blood de part et d'autre du portail. C'est ce que souhaite Yavala. Si tu l'avais laissée venir, tu comprendrais. Il n'y a qu'elle qui puisse contrôler les Black Fists. Si elle est si importante, pourquoi tu ne l'as pas fait venir aussi Je m'apprêtais à le faire, mais tu as refermé le portail. Elle aurait dû passer dans les premiers. Il nous fallait des guerriers en première ligne. Yavala est tout sauf une guerrière. C'est la dernière prophétesse Black Blood, la seule gardienne des traditions. Je suis dans ton camp, Zed, mais je ne la ferai venir que si j'ai une bonne raison de lui faire confiance. Nous avons de la visite. Renvoyez-la. J'ai appris ce qui s'est passé. Est-ce que tu vas bien Il est clair que ça t'est égal Ou tu m'aurais rendu visite depuis longtemps Excuse-moi. Je comprends. Tu es avec les tiens, maintenant. Je suis toujours dans ton camp. Oui. Ça saute aux yeux. C'est en servant leurs intérêts que je servirai mieux les tiens. Et qu'est-ce que ça veut dire Que je dois agir en toute discrétion afin de maintenir Z au pouvoir, où les blackfists te tueront et asserviront ton peuple jusqu'à ce qu'il meure. Pourquoi me l'annonces-tu seulement maintenant Ton agression a été un déclencheur. Je n'aurais pas supporté que tu meures en pensant que j'étais une traîtresse. S'ils découvrent mes intentions... Ils me mettront à mort. Et alors, vous n'aurez plus aucun espoir. Maman aimait la bière de sève de pain. Elle m'interdisait d'en boire et disait que... que... Ce serait du gâchis de m'ordonner. Viens par là, mon gros facocher. Je te connais, gros ogre. Tu sais, moi aussi, elle me manque. Tu peux en boire autant que tu veux. Hein oh, Genso. <rire> Ça lui plairait pas. Sors d'ici. Je vous demande pardon Sors d'ici. Je réquisitionne les lieux pour une mission officielle. Qu'est-ce que ça veut dire Réquisitionner C'est un verbe. Prendre, acquérir… Je sais ce que ça veut dire, réquisitionner. C'est mon laboratoire et personne ne me le prendra. Si j'appelle un loup-courri, il va mettre une de ses pagailles. Hé hey N'en faites pas trop quand même Vous êtes dans ma brasserie et il n'y aura aucune violence. Donc tu pars sans broncher Dès que vous m'aurez dit pourquoi vous voulez ouvrir cette boîte, cette boîte Boîte, non commun, contenant à six côtés. Vraiment très drôle. Commençons par dire que cette boîte n'a rien d'ordinaire. Mmh non, il s'agit d'un coffre à fusion et ses trois trous sont faits pour accueillir des composés réactifs. Une ancienne serrure d'alchimiste qui ne s'ouvre que si l'on y verse les éléments qui conviennent. Mmh. Tu n'es pas si bête. Merci. Ne te mêle pas de mes affaires et sors de mon labo. Pardon, pardon, vous permettez C'est ici que je vis. Où est-ce que je vais dormir mmh. Ça ne me regarde pas. Ah, cette femme Pardon. Cette satanée femme Mais pour qui elle se prend Tu parles. De la Black Blood qui s'est emparée de ma brasserie J'emménage avec toi Je croyais que tu ne me parlais plus. C'est le cas, mais je n'ai nulle part où aller. Si je dois être surveillée par un Black Blood, je préfère que ce soit toi que lui. C'est le moins que tu puisses faire. Je prends le relais, tu peux y aller. Je suis encore très en colère contre toi. Je ne peux pas t'en vouloir moi qui croyais te connaître. Tu me connais mieux que tu le crois. Alors explique-moi. Explique-moi pourquoi tu nous as trahis. J'aimerais sincèrement pouvoir. Mais moins tu en sauras, mieux tu te porteras. Fais comme chez toi. Qu'est-ce que tu attends de moi Il est temps que le commandement revienne au Black Fist. C'est à moi que Yavala l'a confié. Et elle te le retirerait si elle voyait l'étendue de ton incompétence. Je te conseille de reculer. Cette chose ne peut contrôler qu'un seul d'entre nous, alors choisis bien. Car les autres vont te régler ton coup. Pas mieux que celle qui s'est coupé les oreilles. Un autre Black Blood, souviens-toi. Je devrais te tuer. Mais Yavala désapprouverait. C'est encore moi qui commande. Tu aurais dû le tuer. Il va réessayer. J'ai fait une promesse à Yavala. Qu'est-ce que ça peut faire Tu as peur qu'elle révèle des choses sur toi Non, mais c'est la dernière prêtresse, Black Blood. Tu ne comprends pas ce que ça implique. C'est la dernière de notre espèce. Je crois en la paix et l'harmonie qu'elle prône pour nous tous. Black Blood et humains. Si tu la faisais venir, tu verrais. Tu ne m'as pas tout dit sur ses intentions. De quoi parles-tu? Qu'est-ce qu'elle vous fait chercher dans la montagne? Un cristal pour Vren. Ça, je le sais. Mais quel est son pouvoir C'est tout ce que je sais. Est-ce que tu as la moindre idée de ce qu'elle prépare une fois qu'elle sera ici Non. Voilà pourquoi je refuse qu'elle vienne. Ce n'est pas ça, ça non plus. Non, ça non plus, non. Ça non plus. Oh. Mais c'est dingue Elle me manque, mon grand Je sais Tiens, allez, euh, ouais, on y retourne ouais, Je me trompe, on essaie de trouver mon nectar de... Tu conserves ton venin de tribolium dans une fiole quelconque Ma classification n'a rien d'aléatoire Au contraire, elle est très rigoureuse, je te l'assure Ah vraiment, et comment est-elle organisée C'est ni par couleur, ni par texture, ni par ordre alphabétique Mais pour des ingrédients, ça ne veut rien dire Où j'ai découvert leur odeur Et un grand malade La mémoire chimio-sensorielle est quelque chose de très puissant Reprends-ça la première fois où tu as senti du sénesson ou de la fiante de chauve Un grand malade Cette classification empêche aussi les fouineurs d'envahir mon laboratoire Je vais te le réduire en purée, ton nez si fin Et on verra si tu as toujours une si bonne mémoire Oh, tu trouves que j'ai le nez fin ah hey, hey La paralysie va bientôt s'estomper Oui, tu crois que je l'ignore Ton savoir semble limité, vu que tu as manqué de te tuer avec mon venin de tribolium Si été étiqueté, je n'aurais sans doute pas commis cette erreur Bon courage pour trouver mon nectar Pas besoin de ton nectar, j'en fabriquerai Fabriquer du nectar de lichen C'est impossible Ah oui hmm. Tu veux parier Non Tu devrais attendre que les vapeurs se dissipent pour redescendre à la cave Pourquoi faut-il toujours que je sois entouré d'Ahuri Je crois qu'on l'a trouvé. Donne-le-moi. Donne-le-moi Cristal d'Abrasite. Yoban, tu as accompli un miracle. Cette pierre est d'une telle rareté que la trouver relève de l'impossible. Et toi, tu l'as trouvée. Oh oh Yavala va être ravie. Je suis heureux d'avoir pu me rendre utile. S'il te plaît, parle-en à ta mère, Yavala. Oui, oui, je lui dirai. Ça va, Samy Mieux. Grâce au capitaine Calcussar, ils m'ont laissé me reposer. Zed a compris que tu étais plus utile vivant que mort. Ils sont partis. Messieurs, je crois savoir comment faire sortir Rosamund de l'avant-poste. J'ai écouté les gardes toute la journée. La grande porte sera ouverte ce soir, un peu avant minuit. Ils attendent un arrivage de vivres qu'ils ont pillé, dont un troupeau de moutons. Et ensuite la porte d'entrée est gardée par deux loucouris jour et nuit. Soit, mais écoutez bien. Les loucouris vont être emmenés loin de la porte pour faire passer les moutons qui sont trop heureux pour approcher un tel prédateur. Donc, au programme, une grande porte ouverte, deux ou trois Black Blood et un peu de bagarre. Ouais. Ah, alors, on y va ce soir. Samy, je ne t'avais pas vraiment pardonné de t'être fait passer pour Alton, mais là, tu te rachètes quelque peu. Voilà qui finira peut-être de me racheter. J'ai achevé le tunnel. Un coup de pied et il est ouvert. je Non merci, t'es pas vraiment mon genre. Alors cette nuit, nous portons secours à la reine. Oui. Arrête. Majesté, bonsoir. Exactement comme l'a dit Samy. Trois individus ont été surpris en train de s'échapper. C'est une rébellion ouverte. Ils doivent être exécutés sur le champ. C'est à toi de le décréter, Z. Ils auront droit à un jugement. Les preuves qui pèsent contre eux sont accablantes. Ils ne peuvent les contester. Tentiez-vous de vous échapper Quel autre choix s'offrait à moi Voilà un aveu. Ils doivent mourir sans attendre. À commencer par la reine. Non, non, pas ça oh. Zed, il faut que tu l'en empêches. Tes amis savaient à quoi ils s'exposaient. Si tu fais exécuter la reine, les humains vont se révolter. <rire> Et que peuvent-ils faire Nous les tenons à notre merci. Ils sont faibles. Ce n'est pas Rosamund qui a eu cette idée. C'est… c'est moi. Elle n'a fait que suivre mes instructions, rien de plus. Très bien. Exécute les deux hommes. La reine sera épargnée pour l'instant. <rire> tu restes trop faible pour mettre en œuvre ce qui s'impose. Ne teste pas mes limites. J'ai accédé à presque toutes tes demandes. Exécute-les. À descendre, Seth! Je vais faire venir Yabala! Je vais la faire venir à condition que tu les épargnes. Yoban Fais-le à l'instant Get masaji my shoulder. Peux-tu me dire ce qui s'est passé ici exactement Votre Majesté, mes excuses pour la façon dont ces hommes vous ont traité. Ils seront réprimandés comme ils le méritent. Je puis vous assurer que nos intentions ne sont que d'apporter la paix et l'unité entre les Black Blood et les êtres humains. Je suis la Reine Rosamund. Ravie de vous connaître. Je suis Yavalla, prophétesse des Black Blood. C'est un honneur, enfin, je l'espère. Je puis vous assurer que je nourris le même espoir. Si vos intentions sont réellement pacifiques, vous devez commencer par libérer mon peuple et me rendre mon avant-poste. La manière avec laquelle Yoban a mené notre opération minière est regrettable. Avec mes plus sincères excuses, je délivre votre peuple de son labeur. Ils sont libres D'aller et venir dans l'enceinte de ces murs, absolument. En revanche, je ne peux encore leur permettre de quitter l'avant-poste. Au vu de l'hostilité qui règne entre nos peuples, vous comprendrez que je ne peux risquer de représailles venant de l'extérieur. Et qu'en est-il de moi Vous demeurez notre hôte et serez traité avec tous les égards. Nous sommes faits pour devenir amis et non ennemis. Qu'est-ce que tu fais encore là Ta mère a dit qu'on pouvait aller là où on voulait. Sauf ici. On ne confectionne pas du nectar de lichen à partir de moisissures rupestres de, de, de, de et de et Qu'est-ce que tu mets d'autre Des acides ordinaires Il va de soi que venant du plateau des cendres, tu pars avec un net handicap. Tu n'as pas accès à des ouvrages ou des archives d'alchimie pour apprendre la méthodologie type. Non Tu as accès à des ingrédients qui doivent être pour le moins pauvres. Ça n'arrive jamais de la boucler Uniquement quand j'ai rien à dire. Et là, j'ai énormément à dire. Parce que ce que -ce tu que fais, c'est. la boucler à la fin Impossible. Au contact de la bonne combinaison de chaleur et d'acide, la moisissure rupestre génère. Une hectare de lichen En petite quantité. Mais d'ici le lever du jour, j'en aurai suffisamment. Ne perds pas ton temps. En voici de quoi mener à bien tes recherches. Pourquoi tu voudrais m'aider Je n'ai aucune envie que tu utilises toute ma béjaria. Merci. Non. de toute évidence, rallier leur cause contre les humains. Ah. Je pensais que si quelqu'un pouvait comprendre, c'était bien ah. toi. Je ne suis clairement pas aussi intelligent que tu le crois. Alors j'aimerais bien que tu m'expliques. Tu as pu le constater ah. toi-même Si ah. les Black Fist ne tuent pas Gwen, c'est uniquement grâce à Zed. Ah. Kizun a déjà essayé une fois. Quoi C'est vrai Il s'est introduit dans sa chambre alors qu'elle dormait. Z est arrivé à temps, heureusement. Cette fois-là peut-être, mais ah, il pourrait très bien recommencer. C'est ce que je me tue à te faire comprendre. Pour que Gwen reste en vie, il faut que je maintienne Z au pouvoir. Même si pour cela, nous devons être enchaînés et oh, et de coup J'ai tout essayé pour vous faire libérer. Excuse-moi, mais les chaînes aux pieds, c'est pas l'impression que ça donnait. Est-ce que tu as une idée de ce que j'ai dû faire pour que Z croit que j'étais dans son camp tu penses que j'aime voir mes amis se faire tabasser et trimer jusqu'à s'écrouler et constater que vous me voyez comme une traîtresse, que vous me détestiez J'ai fait ce qu'il fallait pour qu'il n'arrive rien à Gwen. Si ce que tu me racontes est vrai, alors tu as pris énormément de risques pour nous sauver, Tobin et moi. Je ne pouvais pas te laisser mourir, Karet. Tu devrais me haïr, Talon. Après toutes les épreuves qu'on a traversées. J'ai essayé de te haïr. Mais c'est plus fort que moi. Je vais te laisser te reposer. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez Je veux faire la connaissance de l'élu. Maintenant que la prophétie s'est accomplie, je ne suis plus que Talon. Elle ne s'est pas accomplie. Crois-tu réellement que le premier homme soit l'oppresseur des textes anciens Que l'objet de la prophétie soit tout simplement de libérer une poignée d'humains du joug d'autres humains J'essaie de ne pas trop y réfléchir. Je peux vous poser une question Pourquoi suis-je ici Quelle est mon intention C'est ça. Zen ne veut pas me le dire. Il avait pour mission de m'amener ici. Il ignore à quel fond. Et maintenant que vous êtes là, je serai ravi de tout te raconter. Je n'ai rien à cacher. Tu as vu le plateau des cendres, n'est-ce pas Oui, je l'ai vu. C'est un endroit atroce. Oui, il est vrai. Mais il existe un autre monde, l'opposé du plateau des cendres à tous les égards. Un paradis fertile où les Black Blood pourront à nouveau devenir un peuple uni et vivre dans la paix et l'harmonie. C'est un joli rêve, mais j'ai du mal à y croire. Pourquoi penses-tu que l'avant-poste soit si vital pour nous autres Black Blood Le pouvoir permettant d'ouvrir le chemin qui mène à ce paradis est ici, caché quelque part dans cette enceinte. Une kinch. En existe-t-il d'autres sortes Lorsque nous l'aurons trouvé, les Black Bloods s'uniront afin de rebâtir notre grande nation d'antan, et la souffrance de notre peuple appartiendra enfin au passé. Ce n'est pas à moi que vous devez dire tout ça. Adressez-vous plutôt à la reine Rosamund. Si vous saviez ce que c'est bon de revenir ici. Ah, merci, Janza. Merci, Janza. Oui. Restons lucides, nous sommes toujours prisonniers. Gwen est toujours enfermée dans sa chambre et un de ses salopards a déjà tenté de la tuer, alors. Qui sait ce que cette prêtresse Black Blood a derrière la tête Elle ne nous force plus à creuser. Il faut admettre que c'est pas rien. Seulement depuis qu'elle a obtenu ce qu'elle cherchait. En attendant qu'elle nous libère totalement, ça ne représente pas grand-chose. Warlita, est-ce qu'ils t'ont laissé voir la reine Rosamund Non, ils me refusent l'entrée. Mais heureusement, ils ont remplacé ses gardes. Ils ont interdit l'accès au bâtiment à celui qui l'a agressé. Bonsoir. Je vais commander quelque chose de plus fort. Parlita. Blackfeast, Kazan. Ils l'ont posté ailleurs À l'entrée Est, si j'ai bien entendu. Euh, C'est à moi, je relance. L'accès à un monde paradisiaque Pardonnez mon scepticisme, mais l'on croirait une fable. Est-ce que le nom de Plateau des Cendres vous évoque également une fable Votre ami Talon en attestera, il est on ne peut plus réel. Exactement se trouve cette Kinge qui nous transportera vers ce nouveau monde Cet avant-poste a été bâti sur l'une de nos anciennes citadelles. Son entrée est cachée, mais nous finirons par la trouver. Ma fille Vren s'attelle à cette tâche à l'instant même. Une fois que vous aurez trouvé cette Kinge, vous libérerez mon peuple pour de bon Vous avez ma parole. Tout votre peuple sera libre. Cependant, donnez-moi votre parole. Votre peuple ne causera aucun désagrément. Si, bien sûr, le vôtre en fait de même, je vous donne ma parole. Mon peuple demeurera pacifique. Oh.